そう Celle-là, je ne l'ai pas. Ça, c'est la Master System 2 et moi, j'ai la, la première. C'est à quelle C'est 69 euros. 170. euros, pratiquement. Il y avait une 30 euros le Spyro. Oui, tu l'as, tu l'as, tu Tu l es l es là. La, la Saturne, je l'ai pas la console encore. Pour moi, le bateau. C'est pour mettre les aides dedans. Mais bon, il m'a cette bêtise comme ça. Tiens, il bah, y a le petit prince, c'est ce que j'apprends au moment au théâtre. Ah oui. C'est jamais ça du David Oui, David Bouy ma collection. Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien Je vais vous présenter tous mes achats de cache-converteur Alors, pour commencer, le meilleur je pense Jack and Dexter sur PS2 euh, Du coup, il faudrait que je trouve le 2 aussi Donc celui-là, je l'ai eu à 5€ 4,99€ pour être précis En très bonne étape Ensuite, j'ai Brave sur PS2, un jeu d'aventure que je connais pas, complet. Je l'ai eu pour 3,99€ et en très bon état. Ensuite, un jeu d'horreur sur PS2, pareil, complet à 3,99€. Et j'ai aussi trouvé un jeu Tarzan, celui-là il n'est pas complet par contre, il manque sa notice Et je l'ai eu à 3,49€, euh non 2,49€ J'ai eu pour 2,99€ Harry Potter Quidditch, PS2 toujours, il est complet Et un jeu de voiture à 2,99€. euros. Complet. Alors, je sais pas si c'est un bon jeu. En tout cas, derrière, ça donne plutôt envie. Genre, on défonce euh, tous les autres, quoi. Toutes les autres bagnoles. Et Eden, il adore tout défoncer. Pour terminer, j'ai acheté un très beau livre pour 5 euros. Donc ça, c'était pas à Gamecash, c'était à... La ressorcerie, donc les plus beaux comptes d'Anderson, voilà. très bien illustré, avec des belles histoires, j'aime beaucoup les livres comme ça, euh, littérature jeunesse. Donc l'édition c'est 2012 et le prix d'origine c'est 19,95€, pour 5€, mais euh, bon après il est juste un petit peu abîmé là, on va peut-être pas voir sur la vidéo, <rire> il y a une petite trace de crayon là, euh, qui s'enlève pas. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, laisser des pouces, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je sors souvent des vidéos euh, concernant le gaming, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut